Nous et Nabzou, merci déjà le fait que vous prêtez écoute et vous regardez nous dans le cadre numéro spécial l'interview de Jameson Bernabe. Et nous que le numéro ça est disponible sur Haïti Trésor, rendez vous Matin Débat Officiel, c'est plateformes soit qui permet de regarder garder nous et à coûter nous pour connaître qui ça qui a passé à Tissu. Jodia, nous dans presque fait dans cadre d'une invitation la presse que Tamara souffre fait pour lui présenter nouveau nouvelle vidéo publique titrée qui t'aime dire. Chérie! qui t'aime chanter pour vous. Justement, oui. je nous nous, avec la belle Tamara, je c'est sûr que vous content. Déjà parce que nous avons une séance, question avec Tamara, comment nous sommes, bien avant Dans avant, numéro spécial, interview de Jameson Bernabe. Bonsoir Jameson et bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission ça, c'est un plaisir pour moi, Je nous, vraiment très content Mais avant de vous montrer l'album, nous vous poser une petite question. Satis, mettez-vous. Les amis. Ah! <laughs> <laughs> Comme... <laughs> <Sustainable> <Sch> <laughs> Comme. Comme vous tu Je suis très content aujourd'hui de vous présenter. Impulsion puisque c'est un album ou. Mais dis-nous quel sentiment ou faire présentation ça, je vous Écoute, je n'ai pas de gain, possibilité me faire présentation hein, le 13 septembre, qui était le jour où sorti l'album et avec un spectacle que j'ai fait dans le Villat. Mais là, vraiment, avec la euh, sortie officielle vidéo, j'ai hein, mm -hmm. eu chance de présenter album Je suis très content. Au moins, tout le monde a fait connaissance avec euh, toute ça gain album l'album thème que me choisi débacle là dedans musique que moi-même chance écrit et les péripéties que me passé là-dedans donc vraiment de prendre le soin pour m'expliquer mon dieu que c'était pas facile peut-être que a des détails que me babaye mais c'était pas facile mais là maintenant qu'on ait que le du temps ou bien peut pas dire perdu du temps mais ou by énergie temps ou des pleurs pour un travail et que leur soit ou satisfait suis vraiment content. Nous connaît album n'engage un low budget qui te permet tout préparer. Quoique bien entendu son budget qui est moyen et pour ça un album demandé. Est-ce que déjà ta mère a souffert d'entrer comme ça? Que ni bonheur, ni bonheur, <laughs> <laughs> Pense que vous pensez qu'on va voter comme ça oh, mais Bien sûr, parce que justement, on... nous avons des demandes sur l'étranger, des demandes sur Haïti aussi, et que nous avons des partenaires qui un nous pour aller ensemble, pour nous travailler ensemble. avec eux, on y un petit temps qui pas trop court, qui pas trop loin, j'espère. Nous, eh, pas gagner voix féminine sur l'album. Non, si toutefois tu tapes pour t'amener une voix féminine sur l'album, qui a c'est tapé Oh, je suis un campeau de choix. René Désir, tu as Donald Z Théodore, de as pris Richel, Darlene, tu un bon moment. Oui, et où, où, où habitué à collaborer avec BIC, Jean-Jean Rousel nous ne pas retrouver en fit, mais est-ce que vous participé au niveau texte, à arrangement À qui support que BIC, Jean-Jean Roosevelt -Jean et Monsieur ça vous participé sur l'album Bon, je vais vous montrer un petit que BIC fait sur l'album. Je vais parler de gros choses qu'il fait déjà. Par exemple, je j'ai vous montrer vidéo. Je me dit que BIC besoin un micro pour mettre un en main. Pour me faire une vidéo, il dit Qui est le micro micro studio, il a besoin une vous prêter. Il dit Tu es là, une es là. Et pas pour vous et même a besoin de vous prêter. Pour montrer montre c'est en façon que, voilà, il n'est pas obligé de faire une écrit ou bien c'est un texte, etc. Mais il y a des séries de petits bagages qui, qui, qui font, qui, qui montrent que vous avez vraiment qui, qui très grande chose pour moi. Et bien ici, c'est un monde qui a une chance de faire des albums, des, albums des, des avis. Après ça, c'est un frère, quoi. Vous êtes satisfait de quitter Mdiou oui. So Samuel se so font critique sur so vidéo, ça so, honnêtement, qui ce bah, devant nous. <laughs> non, bah, <dîle. laughs> bon. Donc, que, en fait, moi, je nous, nous, nous, en pile, sincèrement. Parce que, euh, ce, je suis le premier essai que le fait, dit, je ne pas aimer ça, je ne pas aimer ça, je ne pas aimer ça, je ne pas aimer ça. Dit, est pas cas, il dit, regardez, collègues, vous pas connaissez <laughs> rien. Donc, c'est notre façon de parler. Jusqu'à ce que nous gîta, nous débattons pour nous dire, mais pour qui ça, nous parle pas aimer ça, et pour qui ça, c'est sans mettre. Donc, il suppose convaincre, li, tout comme moi, il suppose convaincre, moi, l'heure pour nous changer en bagaille, pour nous mettre en autre bagaille. Mais vous avez une expérience, là Oui, magnifique. Je mettre un mot pour tous les amis qui ont regardé aujourd'hui et qui prochain événement que nous à faire. Je veux remercier vraiment tout le monde qui a regardé. Merci tout le monde qui aime. Merci tout le monde qui a suivi moi sur Facebook, Instagram, Twitter. Et je voudrais dire que l'album est disponible sur toutes les plateformes en ligne. L'album disponib la est disponible dans la boutique Tizondi tout Et l'album est disponible à la Playade, ça c'est en Haïti. Et que sur YouTube... Allez, qui te me disponible à a nous avec Timette voix magique que nous gagnée qui nous radio ou ce qui a bon pas trois pour me dire puisque moi connais déjà nous connaît exactement on pas qu'était soit sous Timette même un petit genre rapide avec Timette parce que me poser ta sur question ça Qui ce ça ta merveille Bon, qui ça travaille, moi? Son ami, euh, son famille, et sa artiste, moi, artiste préféré, et tabac, c'est mon tout, quoi. Bon, ça a déjà, il fait un pile poésie pour le dire qui ça travaille. Pour... Mais honnêtement, nous nos une appréciation parce que yes. nous connaissons aussi un journaliste qui et il y un niveau de réflexion c'est tout le monde et admettre qu'il est intéressant Dis nous à quelle dimension où vous retrouvez Tamara souffrant sur l'album Impulsion Bon, en fait c'est le deuxième album d'Amara et l'album Impulsion premier album et certes et nous avons trouvé euh, au point de vue rythmique qui est local Bien que Tamara était chanté en pile de musique traditionnelle, sur les, même parce que le deuxième album, nan, et, et, et les, les, les, les fait plus Haïti, il fait plus euh, nous-mêmes, et euh, on ou, joue en pile de musique qui parle de réalité. Là, on prend par exemple Ganon Pays, on prend Pays l'exil, c'est là qui parle de réalité. Non? Et puis aujourd'hui, nous avons des marathon qui parlait de l'amour dans la musique, par exemple, sur l'album Par exemple, qui parle de l'amour, il y a une obsession sous lui et qui parle de l'amour. Mais en même temps, tout le monde parle de l'amour, il parle de pays de la réalité que nous vivons. Moi, c'est un album qui, qui est très riche et en mélodie euh, au point de vue de texte. Et moi, c'est son album pour monde qui est le supposé qu'il la qualité. Ou, a un lac Vous avez une musique que, que vous préférez sur l'album Zadis? Oui. Voilà, un pile réseau. <laughs> pour ces musiques sont arrivées sous l'album Tamara Souffre. Mais après ça, moi, ou là Tamara Souffre en pile. Est-ce que vous bah, avez évent, un éventuel manager? Euh, Dis-nous à qui titre même moi, peux participer dans toute euh, activités que Tamara fait parce que nous croisons en pile. Et m'te, m'te, m'te ou, n a, n a, Grand premier album, non, je dis à moi tout dans conférence de presse, mais dis nous à qui tu dis que Wabba est Amara ça Bon, j'aime Jolyn et Amara constat, France Marvel et me fait partie de là et mon crois que son équipe travaille et juste parce que nous nous aimons ça d'Amara faire, nous nous nous believe là dedans et nous quoi que nous sommes aller et plus loin que côté Nila, donc il n'a pas travaillé. Et si Gombega est que plus admiré notamment comme chanteur, c'est qui ça? capacité vocale et ce bagage on pense le ta mérite à améliorer c'est pas qui ça bon ça le ta c'est par exemple des fois il très timide scène et je pense que que ça et nous nous nous nous nous de ça et pour en fait sortir album OK le vilat et moi je crois que elle travaille sur en pile et c'est sûr que de l'autre tamara dans le camarade il y a une question qui qui avenir la uh, musique alternative la like gen en Haïti. Mon cher de nos jours et si nous prenons comparativement à 10 ans de cela, on pense qu'il y a un pile chemin fait. Euh, de nos jours on parle de pile artiste qui qui qui n'entramp ça, qui n'a niveau ça et, et, et qui a percé tout. Donc on voit que mon yo une musique alternative ça l'autre gens et, et au point de vue international tout. Donc on voit que il y a fait il y a eu y de l'avant et je suis que et on monde qui pas consommer musique musique et m'inviter la faire parce que je n'ai pas besoin de pile là. Il y un mot Mon cher. Je vous dis Et on ne pour être capable de assez. Ça, c'est ce qu'on dire dit. On dit assez. Merci, c'était avec nous Timette dans cadre l'interview de Jameson Bernabe, m'espère que vous allez vraiment amusé. Pas oublier Jean te dit Numéro salab disponible sur Matin débat officiel, Haiti trésor et Pirensa ça. rendez-vous et pas oublier, numéro ça était disponible grâce avec support Ricardo, Ladaï comme éditeur et tout l'autre monde qui de loin de près a supporté nous pour numéro ça. Merci Timette, yo l'autre rendez-vous c'est pour bientôt.